Bon, alors, aujourd'hui, nous avons eu la bonne surprise. En plus de Billy, c'est comme un, un cadeau bonux hein. On a eu le petit Loup des South qui est quand même un groupe assez légendaire. Alors, petit Loup, toi, t'es pas marseillais. Qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui Eh bien, écoute, euh, j'ai profité de l'occasion de voir Billy parce que j'ai des amis qui descendaient. Donc, euh, j'ai profité de l'occasion de voir Billy. En fait, moi, j'habite à Vergès. C'est pas trop, trop loin. Verges, c'est quand même rien que de dire le nom, ça évoque des choses. Hein les festivals, effectivement. Parlons un peu des Sautoners. À quel moment vous êtes apparu sur la scène en rockabilly Alors, les Sautoners sont formés en 1981. Au départ, il y a deux chanteurs. Il y a Pascal Slapbass et moi-même. Je me rappelle, j'avais passé une audition en juillet 1981 avec les Sautoners. Euh, par l'intermédiaire d'un ami qui s'appelle Bernard Soufflet qui m'avait présenté au, au Sazonor qui était naissant et bon à, à l'issue de l'audition la, bah, le groupe s'est formé et on a, on a fait nos premières armes en septembre 81 et après on, a, on avait joué dans un concert avec les hooligans c'est vraiment le premier concert qu'on qu a fait avec les hooligans et en 82, on est passé à l'Olympiade, toujours par l'intermédiaire de Bernard Soufflet. Vous étiez précurseur quand même pour la France. Non, non, non, non, non. Il y avait, avait d'autres groupes. Déjà, il y avait euh, les Rocking Rebels. En fait, on s'est, on on glissé dans le, dans le mouvement, quoi. Bon, peut-être dans ta région, où c'était plus rock'n'roll que la mienne, il y avait des groupes. Oui, et oui. ici, à part euh, au bonheur des dames, on ne connaissait pas grand-chose. Hein. Voilà. Ouais, ouais. Martin Circus. Martin Circus, et euh, voilà, euh, les Forbans ah, ouais. et euh, Jesse Garonne. Voilà. Ouais, mais peut-être qu'en fait, c'est parce que c'était Paris. quoi. Il y, avait, il y avait beaucoup plus de groupes. Mais euh, je pense que dans, dans la France entière, il y avait, avait d'autres groupes. Ben, déjà, à l'époque, vous ne descendiez pas trop dans le sud. Effectivement, oui. C'est vrai, c'est vrai je crois que le plus au sud où on a joué c'est à Jarnac donc c'est pas vraiment le sud mais euh, non on descendait pas dans le sud hein. non. donc après il y a eu une période quand même où il y a eu un creux de la vague non oui euh, en fait euh, le groupe des saisonneurs c'est un peu un groupe de losers quoi. Euh, à chaque fois qu'on devait faire quelque chose de bien on se séparait et euh, en 84. 80... 83-84 on a sorti un disque qu'on a fait en autoproduction parce qu'on voulait chanter en anglais et à l'époque la mode c'était de chanter en français donc nous on voulait pas donc on a fait un disque en autoproduction et on s'est séparé après pour se reformer en 2003 mais là dans le sud par contre alors il n'y avait pas tout à fait les, les mêmes membres il y avait toujours la même base, c'est-à-dire Pascal et moi, et les deux chanteurs, et euh, le batteur, Vivi, et on avait deux autres guitaristes. Et avec, avec ce, ce groupe-là, sous le nom de Sazonors, on a fait tous les festivals de Vergès. Jusqu'à maintenant, jusqu'à 2019, quoi. Euh... On a rechangé encore. Et maintenant, on joue avec la formation originelle. Ok, et donc en 2022, j'espère qu'on vous reverra. Hein ben, j'espère aussi. Ben, <rire> bon, mais je te remercie beaucoup. Merci. Merci.